Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la montre connectée IMILAB e W02, une montre dotée de nombreuses fonctionnalités intéressantes à un prix très abordable. Dans la boîte, nous avons la montre elle-même, un câble de chargement USB, un bracelet en silicone et un bracelet en métal magnétique. La montre est équipée d'un écran 1,85 pouces Bezelle STFT qui couvre 81% de la surface, avec une couronne sur le côté droit et un bouton OFF. En appuyant sur le bouton droit, vous pouvez accéder aux 100 modes sport disponibles sur la montre. Le corps de la montre est en acier inoxydable et à l'arrière se trouvent les capteurs BPM et po 2. La montre est tactile et vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut pour accéder aux notifications. Vers le bas pour les réglages, à gauche pour les menus et à droite pour les informations de santé. Il existe une application smartphone complète et disponible pour cette montre, et vous pouvez même passer des appels en Bluetooth 5. La batterie de 280 ma promet une autonomie de 3 à 5 jours avec une charge complète en 2 heures. Nous avons testé les fonctions BPM ESPO 2 et elles fonctionnent bien. La montre est également étanche ip 68. Le prix de la montre est de 69 euros sur Amazon ou 58 euros sur AliExpress, ce qui est très abordable pour une montre de ce genre. En conclusion, la montre IMILAB W02 est très esthétique et fonctionne parfaitement pour les notifications et les activités sportives avec ses 100 modes disponibles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à partager vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.